Salut à tous, c'est HLM et... Si t'as la chatte d'avoir ton putain de point qui est positionné au putain de bon endroit, bah t'as de la putain de chance. On va recommencer jusqu'à temps qu'on y arrive et après... basta, basta, basta, basta, basta. Putain Alors redis voir comment ça fait Attention, je vais dire ce qu'il va y avoir. Euh, pas de la dernière. Donc on fait les fils. Ok. Il y a quatre fils. Quatre fils. Euh, est-ce qu'il y a plus d'un fil rouge Ouais. Euh, il y a qu'un seul fil rouge. D'accord. Le, le dernier fil est jaune. Euh, non. Oui. Ah oui mais est-ce qu'il n'y a, a pas de fil rouge Il y, en a, un. Si y, a, y a un fil bleu euh, Ouais. Coupe, coupe le premier fil. Ok. Euh, ensuite, euh, la calculette avec un mot écrit à l'écran et euh, six euh, propositions. C'est quoi comme mot Vert. t h e, -R. T -H -E -R. Ok. Euh, alors, euh, au milieu à droite, c'est quoi le mot Au milieu... Your. Your... Euh, R-E Y-O-U-R. Ok. Est-ce qu'il y a eu U, noté Oui. Ok, appuie dessus. Ouais. Ensuite, c'est quoi ensuite c'est euh, read r e e d alors au milieu à droite euh, attends r e e d oui c'est des enculés, hein. en bas à droite en bas à gauche pardon c'est quoi comme nom like like est-ce qu'il y a your r e il oui. euh, y a your il y a you ouais ok appuie sur your ouais ensuite euh, lead l e a d l e a d Ok, tout en bas à droite, c'est quoi comme mot no Nothing. Nothing, est-ce que tu as le mot U Non. Right Non. Ok Non. Middle Oui. Appuie dessus. Ok. Le dernier, c'est euh, le chiffre, l'écran avec 4 euh, propositions de chiffres. Ok. C'est quoi le, le chiffre principal 4. Appuie sur le bouton en quatrième position. Ouais, 2. Ok. Ensuite, c'est un 4 encore. Ok, c'est un 4. Donc, appuie sur euh, le bouton à la même position qu'à l'étape 1, donc le quatrième. Ok. Ouais. C'était quoi le chiffre qu'il y avait dessus C'était un 2, là. D'accord. Ensuite euh, Là, c'est un 3. Appuie sur le bouton qui est en troisième position. Et c'est quoi le chiffre 3. Ok. Là, c'est 4. Ensuite, appuie sur le bouton qui est à la même position qu'à l'étape 2. Donc, c'était la même position donc le dernier, quoi. Oui, c'est bon, c'est ça. Ok. Ensuite, c'est quoi 4 ah, Appuie sur le bouton 3. Euh, euh oui, euh, le chiffre 3. Voilà, ça a marché, on l'a, c'est bon. Yes Putain Il fallait noter, il fallait prendre des notes, en fait Ouais. J'ai pris des notes, ça a fonctionné On a réussi une bombe <rire> Ça détend. Hein. Oh putain, là, là Je vais putain de mettre des... Je, je me suis mis à poil. Je comprends. Il cours de la rue. Ah, oui. <rire> <rire> ouais, bah, bah voilà, c'est bien, ça fait plaisir, on a réussi oh, maintenant. Ouais, maintenant on se casse, allez, salut Bye <rire> Ah voilà, c'était Keep Talking and Nobody Explodes Et euh, c'était, c'était putain de chaud Et presque énervant avec le labyrinthe Qu'on a toujours pas réussi J'espère que dans le prochain épisode, on va, on va réussir ce putain de labyrinthe Parce que Moi ça m'a Moi ouais, ça m'a énergé Moi aussi Mais voilà ça, Ah, t'as as fait une rupture d'anévrisme un Ouais, de même donc voilà, c'était Katan. Donc, Nick, et puis ouais, on, vous à, à, on vous souhaite à la prochaine, les gars, parce que de toute façon, il y en aura forcément une. Et euh, je te laisse dire le mot de la fin, hein, mon ben Et petit bah, allez. Pantoufle. Et ben bah, Aloufle Panté À la prochaine.